Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer ici sur notre chaîne du Community TV avec vous Monsieur Dalel, Je vais vous proposer un cours de communication, communication progressive française. Le thème c'est faire les courses, et demander le prix comme acte de langage et la que je propose ici c'est dans une papeterie. Alors la vendeuse, bonjour Monsieur, je peux vous renseigner. Je peux vous renseigner. Oui, je voudrais voir les silos à plumet, s'il vous plaît. Euh, oui, euh, vous voulez mettre euh, combien euh, Je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Alors, regardez ici. D'accord. Ah, oh, ce silo est très joli. Il fait combien 75 euros, monsieur. Euh, et vous pouvez me dire le prix de ce silo noir Bien sûr, il fait 32 euros. Et ce style bleu là, tous ces sont à 47 euros. Alors je vais prendre le bleu pour offrir. Oui, s'il vous plaît. Alors ici, dans cette situation de communication, dans, un, dans une papeterie, il y a la vendeuse avec le client. Alors, le client, euh, la vendeuse et aussi le client utilisent euh, quelques expressions qui sont vraiment très difficiles dans cette situation de demander le prix. Par exemple, vous voulez vous voulez mettre combien Vous voulez mettre combien L'autre, dit, je ne sais pas, 40 ou 50 euros, ça dépend. Elle a bien compris, il a bien compris que ça veut dire vous voulez mettre combien 40 ou 50 euros, ça dépend. Ça veut dire le prix entre 40 et 50 euros. Alors, ah, ce stylo est très joli. Il fait combien Il fait combien, exactement C'est 75 Oh monsieur. Ah, c'est trop cher un peu. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir, par exemple. Ah, le stylo noir, bien sûr, il fait 32. Il fait 32 euros. Hum, et ce stylo bleu là, ce stylo sont à 47 euros. Oh. Alors, je vais prendre le bleu bleu qui coûte à peu près euh, voilà 47 47 euros alors et manière de dire c'est vraiment facile euh, on dit euh, pour euh, demander le prix on dit vous pouvez me dire le prix de c'est combien Ça fait combien au total euh, Vous pouvez me dire le prix de... C'est combien Ça fait combien au total Les cerises sont à... sont à combien Ce pantalon fait combien Quel est le prix de Alors, grammaire maintenant. L'utilisation de l'infinitif. Si le premier verbe est conjugué, le deuxième est à l'infinitif. C'est une règle normalement. Bien. Pour plus l'infinitif. Par exemple, je voudrais voir. Je peux vous renseigner. Vous voulez mettre combien. Vous pouvez me dire. Je vais prendre. Vous pouvez répéter. Pour plus l'infinitif aussi. On dit c'est pour offrir, pour faire un cadeau, c'est pour savoir. Alors, côté vocabulaire, on dit un silo à plumes et des cartouches bleues, noires, un silo bi, un bic, un porte-mine, un crayon, un crayon de couleur, une gomme, du papier à lettres, des enveloppes, un classeur, un dossier, des chemises, tout ce qui est rapport avec papeterie. Alors, remarque euh, culturelle et linguistique, on dit le vendeur demande euh, généralement vous voulez mettre combien il ne dit jamais, vous voulez dépenser combien C'est pour offrir, c'est pour faire un cadeau. Par exemple, je peux vous renseigner, c'est-à-dire je peux vous donner des informations. Voilà. Alors, le vendeur demande généralement, vous voulez mettre combien Au lieu de, il ne dit jamais, c'est-à-dire au lieu de, vous voulez dépenser combien Non, non, il ne dit jamais, vous voulez dépenser combien Il dit, vous voulez mettre combien C'est pour offrir, c'est-à-dire c'est pour faire un cadeau je peux vous renseigner, ça veut dire que je peux vous donner des informations. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. C'était vraiment très agréable de vous rencontrer ici, et de vous donner, bien sûr, un cours de communication indistinguée pour les élèves et les faux, les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau passable, au niveau français, et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors, si vous êtes nouveau ici, hein, vous, pouvez vous abonner dans notre chaîne pas de souci <rire> vous êtes toujours le bienvenu vous aimez bien sûr de ces vidéos vous mettez des likes ou des commentaires pour améliorer la façon de t'enseigner ici à distance et aussi si vous aimez bien sûr euh, avoir de nouveautés il faut cliquer sur la cloche d'accord alors euh, c'était avec vous monsieur Dalel, de la chaîne je communique tv sur youtube à la prochaine vidéo Merci.